Au ils sont plus par là, alors. Si je suis ma flèche jaune. C'est -ce ça. J'ai vu un truc bleu, mais. Ah, si. Oh, mais il y a plein d'animaux chelous. Puis en plus, il est, il est fun parce que. Ils sont quatre à se partager les quatre ou cinq races t'as les crocos t'as les dindons t'as les crapauds tu as les crocos et qui c'est que j'oublie et les espèces de cerfs ils ont tous leur territoire voilà et toi en fait après il a des énigmes comme ça mais je me suis pas penchée dessus Y a un coffre en plus Nice. Ah bon c'est pas grave, on va aller à nos crocos. Hein on s'en fout. à ouais, nos crocos, des gens vont se faire buter par les crocos, ça c'est sûr et certain. On va ici d'Armagnac depuis hier. Ça va, hein Ça gaze. Bon. Tiens, il y a tes copains, là. Euh, donc, allez chez les croqueurs. Croqueurs ennemis. Croqueurs vont me bouffer, c'est sûr. Je ne sais pas où ils sont. C'est quoi, c'est pas les croqueurs, ça hein Croqueurs, gros vilain babo. Euh... Qui font très mal. J'arrive à me faire pote avec. Ben, c'est pas gagné. Hein Le problème étant, c'est que quand on se fait trop pote avec un, on perd la confiance de ceux avec qui on, sont potes. on est pote. Oublié l'affaire. Donc là c'est nos copains les crapauds. Est-ce que vous avez vu que sur Epic vous avez tous les Tomb Raider gratos? Avez-vous vu ça? Non. Vous n'êtes pas allé les prendre, les, les tomb rider oh, Quelqu'un est passé, ils ont ramassé. Ah oui, c'est vrai, ils me quitte il toujours, ils sont PC, le pauvre. Et alors, à Noël, pourquoi t'as pas demandé au papa Noël Au papa Noël, il fallait demander. Un PC. <rire> je te demanderai jamais de cadeau. Oh, sans blague. Hein. Ah, je suis chez qui là si je passe là Amis, pas amis Oh là là là C'est les... Euh, on n'est pas du tout amis. C'est les... Euh, C'est les... Euh, les serres. J'ai intérêt à me manier si je passe à travers leur village. Non, non. On n'est pas... On ne s'aime pas. Je sais, on ne s'aime pas. Je veux juste passer... Je vais avoir tous les villages au Aïe non, tu me touches pas. Non, tu ne touches pas. Ah Aïe J'ai mal. Je m'en vais. Je m'en vais, j'ai trouvé une solution pour passer ailleurs. Hein. Tu m'as pas vu, hein? Raté. <rire> non, mais non, j'aime vers ses cœurs là. Raté. Il lui monte, non, il monte pas. Hein. J'ai les deux qui veulent me bouffer. Mmh. Je prends un risque. Hein. Je récolte. Non, je récolte pas. Non mais. Aïe, mais oh Oh une orbe Cool On va pouvoir agrandir notre sac bientôt. Donc on a 4 sur 5 au niveau des orbes. De qui tu te manques Mais si toi des vieux barbus qui veulent te donner des cadeaux. Je suis pas barbu, moi. Ah, canne, tu te moques de moi, là. Je ne rêve pas. Alors, je crois qu'on arrive chez les crocos, là. Je crois. Il faut vraiment que je chasse à Miami. Hein, si je veux pouvoir rentrer dans leur village. Sont pas bons cette affaire, je vous le dis moi. Une canne, attention à tes fesses. Oh putain, je suis dans un village, mais je sais pas lequel. Je hein. suis chez qui là Il faut que j'aille à droite, hein, je le sais, mais. Oh yes, une autre orbe, cool. On va pouvoir agrandir notre sac, c'est cool. J'aimerais bien que le jeu save. Je ne sais pas chez qui je suis. Ah Je suis plus amie avec eux non plus Ah les renards, je suis plus amie avec. Oh la merde Je suis plus avec qui je suis amie en fait. Non. Tout le monde veut ma peau. Vous avez des boules, hein? Allez, euh, parlons un peu, parlons bien. Pourquoi mon maquette a disparu? Objectif Derrière moi? Ouais, mais il y a licos qui m'attend. Ok, bisous les garçons. Merci pour l'aide. Hein. C'était cool. Bref, mais... Derrière moi. Bref, mais... Comment dire Très bien. Vous m'avez très bien aidé. Merci à vous. que je monte là haut ah ouais open world open world hein. voilà elle est plus elle est devant moi quoi Le problème étant que. Faut que je me remette à m'y avec eux. Je suis où cette affaire là. Mass Effect. Je connais pas. C'est quoi un jeu C'est un FPS Je m'en vais Tranquille. On va aller agrandir notre inventaire, hein. ce sera mieux. Une action RPG ouais mais FPS donc tu dois tirer non les jeux de tir non RPG c'est quête euh, combat ouais mais ouais voilà c'est FPS moi j'aime pas les FPS j'aime pas les jeux de tir passer à côté d'un berserker qui ne s'est même pas réveillé. On va l'agrandir notre inventaire, ce sera déjà ça. Et je crois qu'on est chez Crocker là. Pas dire du bêtises. Je ne sais plus où on habite dans ce jeu. J'ai des marqueurs partout. On va aller. Euh... Direct, agrandir l'inventaire sans mourir, si possible. Non, monsieur, euh, on a regardé, mais Sergio, il euh, n'y a pas de touche pour euh, pour euh, sprinter. Oh. C'est crapaud, on est potes. Eux, il n'y a pas de problème. On va aller agrandir notre inventaire. Ou alors, je n'ai pas trouvé la touche pour sprinter. Hein, mais... Ouais, voilà. C'est courir au marché. Mais après, c'est un jeu d'explos aussi. Tu pas que du combat. Hein. C'est un RPG. Tu as des quêtes, tu as des combats. Tu as une histoire, tu as des choix. Ah, il, il... Non mais je vais pas vous bouffer, vous inquiétez pas. Il ah, y a un pont non Je passe par la flotte moi. Ah oui il y a notre mammouth là qui va nous agrandir l'inventaire. Bisous euh, Sergio, merci encore. Sache ça. Euh... Oui je sais qui je ne sais plus euh, où est, euh Il faut que j'aille là. Hein. Il a pas un GPS dans la tronche, moi. Échappe, hein, échappe. Peut-être en passant par le village. C'est quoi là Les crapauds Je suis tout le temps sage, t'as raison. Surtout toi, ouais. Surtout toi. C'est toujours les crapauds, hein. Maintenant, faut-il que je retrouve... Euh... L'endroit où on a grandi l'inventaire. Et notre mammouth va nous agrandir l'inventaire tu peux pas monter sur les euh, sur les crapauds euh, c'est tes amis en fait quoi, voilà. ça prouve que tu vas plus voir ma chaîne youtube hein. on va parler à à grob hein, qui va nous agrandir l'inventaire Merveilleux, je te présente les gantelets en bigalite, robustes comme tout, et je fais un ensemble complet. Il ne manque plus que 5 orbes et 3 bégalites. en bon, espérant que je puisse les trouver. Alors, j'ai des nouveaux gants. Alors, équipement. Où c'est qui me les a mis là 5 sur 5 de dégâts et cela 4. On va mettre objet. Il me fait tout l'équipement si je lui ramène ce qu'il faut. Allez, euh... Il me manque des plumes. Hein. Lui c'est fait. Il faut que je ressorte de là. Est-ce que ça nous a agrandi l'inventaire Je crois pas. Ah de 3. Bon, On a quand même eu euh, une grosse barre de vie là. Alors... Euh, si je passe par le haut, je devrais pouvoir atteindre... Euh, Quoi ici c'est renard non non c'est grapou ouais. allum avec bas ouais. je vous donne pas plus parce que tu vends quelque chose qui, qui serait plus costaud que ce que j'ai non, tu vends rien de, de matériel. Ah, j'ai pas vu. Alors, je suis hostile avec les cerfs. Je suis neutre allié avec les crapauds, neutre avec les dindons. C'est pas gagné, hein. va me mettre neutre avec les, euh, les renards. Hein. Sinon, je vais pas y arriver. Oh, un coffre. Ça, on se balader. Protège Tibia. Ah ben. On aurait un nouvel équipement. Son ouf. Il protège tibia source infinie de pierre attirée avec une fronde hein, mais je vois pas de je suis vraiment en tenue de premier niveau euh... là ici oh, mais je peux me les faire mais fait Ok. Équipement, ben on va les équiper. Ah, on est déjà un peu moins préhistorique. Hein. Bon, on a encore hein, des, des boucliers merdiques, mais bon. Ok. Qui a tué. Euh... Bon. Est-ce que ça va être des trucs que les croqueurs vont aimer ça. C'est une bonne question. Croqueur 8 heures, je ne sais pas trop. Je fasse gaffe qu'il n'y ait pas des orbes. Ça, c'est qui Je suis alliée avec eux déjà. On peut y jouer des heures. Il y a tellement de trucs à explorer dans ce monde ouvert. que Ça fait moi qu'il en a, non hein non, c'est un, un, un collègue, donc il va pas m'attaquer. On se remet de la vie, hein. Je mange pas... Oh là, il y a longtemps que je mange plus de bretzel. Je ne mange plus du tout de bretzel depuis longtemps. J'avais passé une écho euh, là. là. C'est quand samedi matin. Je vais passer une écho abdominale. Hein. J'espère qu'on va pas encore me trouver. Hop là, il y a quelqu'un j'espère qu'on va pas me trouver une saloperie Tout à l'heure, je suis pas rêvé. Oui. Il manque 4-3 Ben, j'espère bien, ouais, parce que j'en ai un peu marre qu'on trouve des saloperies tout le temps. Oh, il y a quoi là? Ça fait mal, ça fait mal tomber comme ça. J'ai vu un, un coffre, Quand je suis tombé à un coffre. Les zut, Ça, ils aiment bien. Ça... Ça a été une sale période. Hein. Très, très sale période. On va continuer à leur donner des trucs pour essayer de monter est ce que ça ils aiment la pierre de dune, ils aiment pas faire tendre ils aiment bien qu'est ce que je pourrais leur donner du riz de dune ils n'aiment pas Sont très gros manga hein. et ça bah, on est neutre oh, et je suis devenu hostile avec les ah, ils m'attaqueront plus les ils m'attaqueront plus les, les... les qu'on s'appelle les... les cercles. Le, le truc, hein, je t'ai aidé. Ouais, même dans ce jeu, aider les gens. Mmh. Mais peut-être pas à moi, bruté, je suis avec toi. Il m'a, il m'a carrément enlevé de la vie. Allez-y les mecs, butez-les. On va regarder les bataques donc je sais pas trop ce qu'il faut faire mais donc là on n'a rien pu faire on a récupéré l'urne mais on ne sait pas si c'est notre chat qui est dedans mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. ça m'arrange que vous preniez le pouvoir Ah oh, mais ne tape pas moi chérie vous banane il m'a raté hein. merdez eh le Aïe, à chaque fois je me fais chauffer moi. Ils viennent pour attaquer le village et pour en prendre possession. C'est très bien, allez-y. J'ai ramassé. C'est clair, il y a des fois il vaut mieux se faire justice soi-même. Hein. Il y a pas photo. prendre une branle Ah, il y a un Noir, pas, pas <coughs> hmm. tout ça, <à coughs> Ah ouais, mais il y a du renfort, là. Waouh. Prenez le pouvoir. Oh merde, ils en ont eu un. Prenez le... Aïe. Prenez le pouvoir. On va sauter dessus mais c'est cool. Il n'y a plus rien mangé. C'est Blonky Ils auraient pris euh, possession de euh, du village. Bah, du coup, j'ai perdu mon orbe de tout à l'heure. je suis neutre est-ce qu'ils ont des tenues un petit peu plus puissantes Été ramassé. Ah C'est toujours chez les renards là. Ou est-ce qu'ils ont pris possession que les, les serres ont pris possession de, du village des renards. Alors qu'est-ce qu'il leur manque hein? La population des aliments et des matériaux. Ouais les serres ont pris possession du lieu des renards. Ok. Il y a un vendeur par là. On n'est pas amis, il ne va pas vouloir échanger avec moi. Non, ils ont rien. À... Ah, si. Des moufles chaudes, imaginez. Et. plaque de protection pour te protéger des attaques peu ciblées. Et je peux pas te vendre les autres que j'avais moi Je pense pas. Non. J'arrive à me mettre neutre avec... Ah mais attendez la brèche elle est là. Que je trouve sur les hauteurs. Déjà, si je m'attaque si là je suis tranquille, c'est pas mal. effrayant croqueur je suis pas du tout euh, à la grotte des croqueurs là On va mettre celui là ça a l'air d'être euh, à côté je dirais Là. je suis pas sûr que ça reste très longtemps même des des copains hein, là en face. Oh là, c'est les croqueurs ici Faut que je me fasse pot avec eux. Alors, ils aiment le cuir, la viande. Tu m'étonnes. Alors, sèche, ils aiment pas ça. Hum. Qu'est-ce que je pourrais leur donner? Du gré de sable, ils aiment pas. Ça bien. plus hein bah c'est une bouffe pourquoi ça je suis neutre pourtant mais pourquoi tu viens me tuer je suis neutre avec toi Je peux te donner, moi je sais pas. Hein. La viande, ça fait chier parce que... On est neutre. Tu m'attaques plus. Si. Pourquoi tu m'attaques euh... Aïe Tu fais mal en plus. On s'arrache. On est neutre. Il ne lâche pas. Hein. Oh je pas vu qu'il était si près. Hein. Il m'a lâché là. Ouais. Oh, il fait mal lui. hein. là-dedans encore une grotte je sais pas si c'est là hein. non c'est derrière moi Et ben la vache je sais pas où je vais je suis chez les ouais bah ben chez eux donc c'est bon mais il n'y a rien <coughs> Hmm. Ah. Ah. Ah. Échoué. J'en ai pas. D'accord. Ok. Bonne soirée à toi Bonap, merci d'être passé. là-bas hein, mais là-bas il n'y a rien à moins que derrière là-bas au fond oh non j'y suis allée. ce n'est point là et j'ai pas trouvé de les quatre petits trucs là pour euh... Il est proche du but. Hein. Ah, il une orbe, hein. On va pas la rater si on peut On voilà. va.